Voilà, petite séquence, euh, donc toujours avec euh, Solène et Gilles à propos euh, du site web des initiatives. C'est quoi le site essentiel Voilà, alors si vous allez sur si.réseautransition.be, le site euh, des initiatives de transition. Euh, et petite pause, je vais juste partager mon écran pour... Euh, comment ça marche voilà, pour Gilles. Donc si.réseautransition.be, c'est le site euh, qui présente ce que l'on vous propose, c'est-à-dire un site clé en main pour les initiatives. Donc si.réseautransition, la première page, on vous explique dans les grandes lignes euh, ce que c'est, comment ça fonctionne. Euh, concrètement, c'est pour les gens qui veulent démarrer, qui disent, « Ben oui, nous, dans notre initiative de transition, on serait très heureux de pouvoir bénéficier d'un site web et comment est-ce qu'on fait Ici, on vous répond à cette question. Et puis, il y a une FAQ euh, les questions. on essaie de recenser les questions que les gens se posent régulièrement. Avec notamment le, le premier point comment démarrer avec le nouveau site web. Et là, vous verrez qu'on vous envoie sur le site du réseau transition.be avec plein euh, déjà de petites vidéos qu'on avait tournées avec nos amis d'Odor Game en transition cet été, en juin 2019, je pense. Juin-Juillet 2019 plutôt. Euh, voilà, on nous voit ici en compagnie des, des gens d'Odorium de, en Transition. Donc rendez-vous sur si.raiseautransition.be pour voir toutes ces pages. Alors c'est quoi Comment ça fonctionne euh, ben Ici je tape euh, « Uclan Transition », je tombe sur leur site web et magie, ce site web d'Uclan Transition est propulsé par euh, l'essentiel. Donc si je vais sur l'accueil, on voit les différentes pages de leur site. Voilà, différentes sections, voilà, on voit un petit souci avec certaines images, ah, on ah, oui, c'est lié c'est HTTPS. on va pouvoir répondre à cette question ou, ah, ou, là, oui. ou résoudre ça. Il est déjà pas très beau, notre site, <rire> alors là, il est encore plus Et donc, euh, ils ont, à partir de là, ils ont l'occasion, ben, par exemple, le projet, ils veulent rajouter quelque chose sur un nouveau projet, par exemple, ils cliquent, parce qu'ils sont logués, ils cliquent sur « modifier la page ». Et en fait, derrière ce, ces sites essentiels se cache un moteur WordPress. Donc ce sont des sites WordPress. Les sites WordPress, voilà, c'est assez répandu sur la toile. C'est un outil qui permet plus ou moins facilement de faire des sites web. Et donc on, ici, on voit euh, voilà, une description. Imagine la place Saint-Job. Euh, une des pages du site. Ils peuvent rajouter des photos. Euh, voilà, et donc ils sont maîtres de leur site web et ce qu'on propose au réseau transition c'est d'installer gratuitement ces sites euh, pour les initiatives et donc vous ne devez pas spécialement acheter de euh, nom de domaine euh, hop. et on va aller regarder sur le site de Gilles Wokra en transition, je l'ai mal tapé mais Google, ah c'est pas ça en .be, ben là, c'est toujours un site essentiel, mais eux, ils ont acheté le nom de domaine transition.be et on l'a re relié euh, à, à leur site essentiel. Donc, c'est une autre possibilité. Si vous avez euh, 10 euros par an à donner pour acheter un nom de domaine, c'est une chouette solution, je trouve, pour avoir plus de visibilité. Et donc, voilà, ici, on voit les... 5 euros là. 5 euros, dans notre cas. 5 Ah, ben voilà. encore mieux. Et donc, voilà, et ici... Euh, un chouette site web. Vous voyez que les deux sites sont différents. Chaque euh, initiative a l'occasion de euh, décorer son site euh, comme ils veulent, d'appliquer des. On ne des... sait pas comment faire. Ah, par contre, on ne sait pas comment faire, nous dit Salem. Elle a bien raison. Euh, et donc voilà, imaginons que je suis moi euh, dans Wokra en transition, Wazambique Open Cry euh, Voilà, je veux modifier cette page-ci. Eh ben, je me log et je peux l'éditer. D'ailleurs, on a on a on a changé de nom il y a pas très longtemps on est walk en transition c'est pour ça que le nom de domaine qui est Wokra en transition et en dessous tu vois les les, les JPEG qui sont qui sont en transition ah oui oui oui walkra oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est pareil c'est pareil les deux tu peux faire Wok en transition walkra en transition les deux reggae parce qu'on a le truc je vais essayer de me loguer pour montrer Voilà, je me suis logué. J'ai un petit menu ici en haut, et je veux modifier l'article, par exemple, pour ajouter. Et donc, ce qui est sympa, c'est dans ce genre de site, les gens peuvent aussi être plusieurs administrateurs, plusieurs à gérer le site, il y a plusieurs euh, possibilités d'avoir plusieurs logins, euh, ce qui est sympa quand on, quand on est une équipe euh, de plusieurs personnes. Je vais me rapprocher de Solène, comme ça, vous la voyez aussi. On peut voir son nom verbal pour que je comprenne quand je ne suis pas clair. Euh, hop, voilà. Alors en attendant que ça charge, un dernier truc important, c'est que dans la transition on essaye de développer des outils d'intelligence collective et donc euh, l'idée c'est que c'est pas euh, un expert euh, unique du réseau de transition qui vous aide à mieux comprendre comment ça fonctionne mais on est plein de gens qui pouvons nous entraider, euh, nous entraider euh, hop, pour développer le sites web et donc il y a un groupe euh, voilà, outils IT pour initiative euh, un groupe qui nous permet d'échanger euh, sur, euh, sur dès qu'on a des questions techniques pour nos initiatives de transition informatique quoi, vous allez dans agora.raiseutransition.be dans le groupe outils IT pour initiative et là vous pouvez voilà, échanger et par exemple on voit ici analyse de navigation du site essentiel il y a des questions et euh, vous pouvez vous même répondre à des questions rejoindre ce groupe c'est ouais. important de pouvoir travailler dans ces dynamiques là selon nous Hop. voilà et donc on parlait de la page mobilité euh, mais voilà je peux moi même facilement éditer leur page mais je viens de la remettre à jour voilà pour une petite intro est-ce qu'il y a des éléments à rajouter Gilles, Solène, des choses que j'ai pas mentionné Voilà, là on a fait sur une sur, comment faire une page. Euh, voilà. Après dessus, tu peux aussi mettre des, des événements, des, euh, euh, des articles. Euh. Donc il y a encore d'autres possibilités. Ouais, merci. Gilles, quelque chose à rajouter ouais, ouais, mais c'est ça, mais le le euh... À la base, c'est as l'outil WordPress, quoi. Donc déjà, c juste avoir en tête le vocabulaire de WordPress, on qu'il y a les événements, que c'est une page qui n'est pas la même chose qu'un article. Pourquoi une page n'est pas la même chose qu'un article euh, ce, qui est dans, dans ce, dans ce qui est à gauche, là, dans le, dans le site, ce qui est un plugin et ce qui est un outil intégré de WordPress, déjà, pour moi, c'est pas évident. Il euh, y a des trucs qui ne sont pas à jour. Tu vois, on a MailPoet et puis on a la version 1 et la version 2, et ça fait deux articles dans le menu. Okay. Mais il y a des choses qui ne sont pas... Tu vois, c est, c est, Donc, quand là, tu maîtrises pas WordPress au départ, c'est pas évident. Voilà, c'est toutes les choses qu'on va, qu va creuser dans la suite de, de, de cet échange. Alors. Ok, je vais couper cette vidéo-ci.